Je juste première fois de c'est que je suis en live. Je vais bon franchement le profite fuite sont pas fumer que tuำ puis que tu Non mais à chaque fois... à chaque fois je fais la même. Je vais descendre mais au final je vais tout droit. Spinel. Salut je suis riche. Bienvenue Got some rare things on. que je euh, Is that all? <laughs> Thank you. Is that all? <laughs> Thank you. Uh, Bah, tu te rappelles pas et capture. Il s'est fait. R9. C'est mon bibelot oh, R9. Oh non, oh non. Il est pris du boss final. Il n'y avait pas de munitions Ah non, je t'ai pas Ouais, je prends quand même... Il faut faire la forme. Non. Je l'utilise maintenant. Et bougez Sors de ta cachette J'aurais pas dû sortir de ta cachette ouais, mais moi ouais, il faut pas nous péter quand je sors de ta cachette. Ça veut dire que je vais prendre une balle dans la tête hein. Monsieur C'est que j'aime bien les c'est que j'ai des bagues. Moi, yes, C'est de C'est le du coup. déjà je dois faire les de d'hiver. Attends, on est... on est. jeudi ou vendredi là On est jeudi ou mercredi Du coup, il n'y a plus de cours. cours. C'est On C'est du coup, le euh, prochain vrai. live, ça doit être samedi. C'est vrai, est vrai mais, euh, le samedi, euh, euh, vraiment plus court en fait. Tu faut que j'ai plus de balles. Oh, moi je suis riche. Non mais vas-y, je sais que tu vas sortir de cette pierre. Toute la journée, si tu... tout à jour Monsieur. Monsieur, prenez vos coups de <rire> photo. J'aime bien, moi j'ai toujours les... les 200 messages que t'avais laissés avant. Oui, bonjour, bonjour monsieur. pas autorisé hein. bâtiment, Oui, est dégagé de cette machine. Euh. J'ai donné envie de regarder Scream. What's J'étais sur un live de quelqu'un d'autre qui faisait aussi du Resident Evil. Il y a sympa en vrai. Ah. L'énigme dépend du jeu. Non euh, Attends, je réfléchis. Laissez-moi utiliser mon sang. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisé. Voilà. Ah, ah. Pas assez grand. <rire> on il faut que tu manges plus de soupe. 20 years old. It'll so you're just like up. all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites. Las plagas are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. <laughs> Bonjour. Ok j'ai vraiment, vraiment pas le choix de tenter, c'est ça. Alors. J'ai vraiment pas le choix, laissez-moi dire un truc. Flag au jeu, dire bonjour Je vais, pas go ahead, go ahead, go ahead. je vais manger quoi go ahead, go ahead. Ouais, Je vais manger... système de sécurité... à j'ai mangé cassoulet. Maison. Ah beau bonjour Il pas tout vert, surtout. Ouais, ouais, il la ]ancy. Ah oui, non, j'ai utilisé une fois. Ah. ça prend le tir oui, la sécurité. Tu, tu, tu, tu uh, de okay. oh. Attends, Attends, peux C'est mieux comme ça Il vaut mieux où faut Parfait. Parfait. Ou je peux je Attends, au pire, euh, au pire je peux faire un truc. Euh... Hop. Réglage du microphone. Dis-moi si c'est mieux. Si c'est plus fort que ça, je vais ferais... pas le péter tes oreilles. Euh, euh, plus que ça, normalement ça devrait péter tes oreilles, du coup j'ai pas trop envie. Ok Non non non non non non Pourquoi j'étais vers l'ennemi Ah euh, c'est pas marrant de se moquer Pourquoi euh, est-ce que je vois Go les go Oh C'est devenu surpuissant. C'est les c'est les blado. Pas besoin de sauvegarder. Le mec qui disait il va crever. <rire> Bonjour. J'ai apporté sous soumis. Parce que j'aime pas trop ce mot vide. Ah oh, c'est vrai Ok ça va, c'est plus rien. Oh Ah le jeu est gentil quand même. Oh non, le labyrinthe Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de labyrinthe que je me souviens même plus. Je sais qu'il y a des bons toutous, des gentils toutous, qui vont mourir parce que euh, ils vont essayer de me manger. Ou bien c'est avec Adam Labyrinthe c'est avec Ada ou c'est avec euh, Léon Je sais plus. Ouais, abigail je connais tout par coeur. Il y a juste des endroits que ça me rappelle la nostalgie. vais te parler, du coup peux pas répondre. <rire> <rire> Togo, euh, calmez vous les chiens. Euh... Euh... Je ferais des pattes, hein pas C'est gentil Oh euh, non, il est sorti de sa cage, il est sorti de sa cage. Il est a... moi je l'ai vu. C'est Si je m'arrête, euh, j'attaque. Qu'est-ce que tu disais Ils sont morts Il n'en reste plus qu'un. C'est que celui -là, ça je préfère pas plus Time en Live en plus. Ah, ça c'est une madame. En statue. Désolé madame pour le délogement, mais... on, mais on a besoin de passer là. Faudrait vraiment que je me lâche un Oh non, c'est euh, lui non non on est mort on est mort dans le labyrinthe c'est bon faut vraiment que je m'achète la maîtresse le, le TMP Oh, je sais même plus tout à l'heure mais je sais même plus Ok. juste je vais essayer un truc, attends. ça marche non ça marche vraiment qu'avec le striker Ah mon est. Ah. c'est sûr que ça va pas m'aider si je me je me rappelle qu'il y a moyen sans faire sortir une surtout J'aime bien dire tout Ah. On doit voir un autre chien, mais on est enfermé dans une cage. Tu es un peu buggy, mon toutou. Bon, hein. oh, le Mais Mais combien de balles peut prendre Bah enfin. Ça peut beaucoup là, non bonjour. Pour nous faudrait un endroit en hauteur. Oh Oh c'est <rire> pas prévu que je sois, mais bon. Un autre pont. Grande révision. Oh bah Attends, c'est pas là Ah c'est... Le deuxième il est euh... où Il n'y a plus de tout par contre de, de celui-là. C'est le seul truc que je me souviens plus. Ah il est là-bas Mais oui Merci Cerveau ne... de me rappeler quelque chose. quand il jouait à la PS2 à ah, ça c'était Kagama la première fois que j'ai joué à ça je crois que j'avais 8 ans oh, j'ai tout oublié couché couché j'ai oublié ou couche poignée pourquoi je prends un autre à chaque fois que j'ai des trucs comme ça C'était sa faute avec un petit t -t tuto. En, en, vrai, en vrai, pour Youtube, je peux faire des défis. Utiliser une, un, un pistolet, utiliser un truc comme ça, comme si. Pour finir le jeu. Put your hand. Mets tes mains dans les endroits que je peux les voir. Mais tes mains en l'air, maintenant. Léon, meilleure action. Ada aurait dû prendre son couteau. Essaye le couteau à la prochaine fois. C'est plus pratique pour les corps à corps. Leon. Long time no see. Ça fait Ada. longtemps qu'on s'est pas vu. Ada. Donc c'est vrai. True. Vrai About quoi You travailler avec Wesker Albert Wesker. Why, Ada. What's it to you Why are you here Quoi euh, le reflet montre Adam et Ada est derrière les lunettes. Comment ça se peut Ouah, c'est plus une flash ça Pourquoi on n'a pas cette flamme torche dans des jeux d'horreur Pourquoi Attends. Je vais aussi remettre ça ici pour voir. Ici. <rire> Ouais Apparemment ouais euh.. Ok YouTube Studio est. Uh, Twitch Studio est capote, ok. Quoi Attends. <rire> ah oui, vraiment capote. C'est pour ça que j'ai pas vu euh, Tendant si, C'est parce que euh, Twitch Studio est je crois qu'il capote. En tout cas, c'est ce que m'a dit euh je vais sur toujours. Welcome. Welcome. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? What are you selling? The spinner. Et tu peux le vouloir. Thank you. you Et un comunque... Un comunque tige qui reste entre mes gens, hein quoi? <rire> Arrête tes blagues, blagues là. What are you, you, <rires> <got that pretty. rire> What are you buying? c'est un fusil je voulais m'acheter? Si je ne pas, pas celui-là. Je vais galérer pour la suite. Oui, euh... vous aussi m'achetez le TP. Ah, T... oh, mais j'ai vraiment plus de place là -bas. Attends, on va. Ouais, j'aurais peut-être dû euh, prendre la mallette avant. Attends, je peux. Je peux optimiser de la place en fait attends. Merde. Hop, hop, optimisation avec Aston <rire> Ou On va faire une sur Touch, Aston sur un. What are you buying? Okay. Is that all? Is that all, stranger? <rire> <rire> Non, il y avait quelque chose là hein, en fait. Ouais. Ah. Je sais qu'il y a une armoire, on Voilà. Ouais, je peux pas recharger, c'est super. Autre hein. petit tuto, hein. quand vous avez plus de balles. Juste, euh, améliorer votre contenance, vous serez un full match euh, en, en amos. Vous aurez full amos. Oui non je suis obligé en fait, j'avais oublié que j'étais obligé. Oh l'inès bibule, oh l'inès bibule. Je suis dans la merde. Il va jamais se tourner. Ça je suis dans la merde. Parce que je fais. Je crois que mon pistolet fait plus de dégâts. Non, non, non, non, non. T'es <rire> en arrière ou Non, ah non, ah, yes, ah. non. merci. Euh, non Non je sais que tu vas très vite. toi. salut Oui, c'est vrai. Oui, c'est un petit détail. oublié mieux ce petit détail petit détail petit détail gagne au détail <laughs> mm, j'ai pas tiré dans le casque là Non, t'es sérieux. Euh... Si j'aurais pas pris le TMP, il y y'aurait eu... eu moyen en fait. Non, pas l'heure, une 9 Pas l'heure, une deux secondes, deux secondes toi. Merde C'est le moment de faire sortir son cerveau. Non, justement, non. Pas comme ça, comme ça. des missions en du coup des appartements en plus du coup ça on décale ça ça, ça va en haut ça, ça monte Ça, ça passe là et du coup ça ça passe là et eh, hey alors s'inquiète pour la fin ça va Quoi tu m'as fait en forêt c'était toi le dernier minute. C'est toi? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon analyse. Allons, quoi? Hihi. Munitions. <pup religious> <rit> J'aime les munitions. <rit> J'aime le plomb. Sans, sans avoir, ouais. Ah, on passe une okay. On passe une étape là. Ça, ça, thank you. <rire> je pourrais le vendre pour m'acheter. Bon. That... <rire> ça, je peux. Is that all <rire> thank you. Magnifique mémoire ornée de nombreuses perles et rubis. Ah. <rire> Thank you. Magnifique, je t'ai oublié. Déjà, je peux m'acheter à plus grand. Pour l'instant, je me débrouille bien avec. Ah, ouais, non, j'ai économisé pour la flotte. Oh le lance-mine! Oh le lance-mine! Oh! What are you buying? Oh, attends. Hop. On gagne avec un voilà. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, euh, rappelle plein de trucs. J'ai acheté la carte du, euh, carte du château. Leon. Leon, I got it. Alors, voir mon pote. Tu es par. Oh, ça, bon. Ah, je suis le là. C'est ça À partir de taille. Mon garçon Salazar va s'amuser. Mais à quoi Mais il a pas du tout dit ça en fait. Je suis un Il a découvert ce que je faisais. Ne parle pas. Here. Tu devrais arrêter la croissance du parasite. Le, le chantier. Sadler, Sadler a l'appris. Tu dois le récupérer. Louis Louis <rire> le pauvre. Moment triste, moment sad. Le moment que je déteste met bien le Luis Bah oui non Salazar c'est connard hein. Hashtag salazar connard <rire> j'arrive pas à croire que j'ai fait j'ai réussi à faire deux heures professionnel Oh ça lui ça, ça te dérange si je t'abandonne ici Parce que tu me déranges en fait quand, à chaque fois que t'es là. Bon je sais que mon job c'est de te sauver mais bon... Hein. Pourquoi je sens que si je veux le finir... Au... Tu cries beaucoup pour euh, une Bon moi c'est pas la fille. Hein. Bah ben oui, je n'en ai à chaque fois. Oh tu peux te démerder, acheter une armure, tu les tapes, c'est bon, dans les couilles c'est... C'est le mec. Pas bien. Ouais. Mon cas casse une merde, j'entends qu'à côté à chaque fois. Je suis obligé de trouver une position. Tu peux pas courir The I can't open it. Ça doit que c'est une meuf, elle a pas de force. J'ai ça, mais je suis sûr qu'une meuf peut me taper un bon. moment. Oh. T'inquiète, t'as chevet, tu peux te démerder. C'est un meilleur cible non plus. <rire> <rire> J'ai tellement fait ce. Ashley, à toi de jouer Oh Oui Faut si euh, Je vais détester cette partie. Euh, je joue Ashley. Techniquement le. Oui il aurait pu sauter mais.. Voilà quoi. Ah oui c'est moi tout ce que je récupère avec elle, je... ouais. Salut, j'ai pas le temps. Bah oui j'ai l'armure Ah tu prends quoi Avec autodéfense. Salut. J'ai l'armure euh, Je peux me défendre quand même hein, Regarde. Oh, enculé, il a bougé. <rire> j'ai un crâne. Il faut lui en laisser deux pour qu'il bon. Matalo. Matalo. Dommage que c'est cette tenue. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs tenues. Moi, j'ai cette tenue, mais bon. Parce que moi, j'ai fini en... Wow T'as un oh, merci. Je te me prends des vacances. Ça sert à boirette Ça sert Oh, viens <rire> Viens, viens, viens, viens. Ah, je sais que tu vas courir, mon gars. Oh, il a beaucoup... Cool. Cool. je pourrais utiliser l'autoclicker de euh, ouais, mais j'aime bien... Ah. Ah, c'est bon j'ai pété mon bras... Oh, la poussée plus... Oh, oh non oh non ça va me casser le cerveau C'est le cerveau, c'est le seul truc que je. C'est l'un des seuls trucs que je me souviens pas. Oh. Attends, juste avant. Ah <rire> oh non, il y a un trésor là-bas, ok. Oh. Cet endroit, je l'aime bien et je l'aime pas. Tu vas te prendre pour quoi, j'aime ai, bien. T'as vu la tablette, ça va être pire. Ouais. Ça ah, fait que toi Mais quoi Ah oui, non, c'est peut-être pas celle-là au final. Ouh Allez ah, voilà, je te dis bien que c'était pas celui-là L'autre va se fermer voilà. Bonjour monsieur, vous aurez l'heure s'il vous plaît. Ça se voit qu'il va se réveiller. De la moule. Faut faire comme les pirates, il faut croquer dedans pour. Alors, mon cerveau, s'il te plaît. C'est déjà ça vaut mieux. Parce que ça c'est le milieu. Ça c'est le bas, ça c'est la gauche. Ouais, tout est déversé. Et hop hop hop hop hop hop hop Ça c'est tout en bas d'ailleurs au passage Hop hop hop Ça c'est... Ah ok, non j'ai arrêté vraiment maintenant pourquoi j'aime pas ce passage putain, je, je l'ai quasi en plus oh putain. ça va mettre un petit temps hein Alors que je me rends compte que comment il faut faire j'aurais peut-être pas dû toucher regarder, regarder le tuto que j'avais regardé pour mon spin -run. quasi en plus J'ai ça, ça... Je <rire> l'ai quasi. Le mec il... il manque de trucs et... Ah je vais bouger les choses juste en temps que ça rentre. Oh oui je pense, oui, oui. <rire> Largement. <rire> oh Oh non, c'est sérieux Déjà. Ça, ça va comme ça. Ça... Non mais j'ai versé la droite à la... C'est ma gueule. Ça, je me fous de ma gueule. Merde. Attends, je... Donc je dois faire vers le bas Parce que... Attends. Non, j'averse là. Là, il faut que j'averse les deux. Hop, hop. Ouais, mais... <rire> je déteste ces ennemis. voilà. voilà. Déjà ça c'est bon, l'ordre est bon. Attends c'est plus cet ordre là qu'il faut. 150 fois le même truc euh, en pensant que ça va marcher un jour. Hop, hop, hop. <rire> ça à dire que j'avais réussi à le faire en très vite ce truc. En très vite. Je savais pas que c'était amour en très vite. Hein. Oh, attends. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. En vrai, si je place un des bons, tout. <rire> tout parler français. <rire> ah oui, je parle français. En vrai, si je mets le bas au milieu, Déjà c'est sûr, à chaque, à chaque fois que je serai sur droite, gauche ou bas, que je pourrais mettre le milieu. Les serpents ils sont déjà à décaler. Cette partie. Euh... Oh, attends. C'est tout de ma gueule. Ça se fout de ma gueule. Ça se fout de ma gueule. Ça et ça, c'est. Oh, attends. Oh, attends. Attends, attends, attends, attends.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 C'est mon cerveau qui va racheter au bout d'un moment. Je hein, vais parier là dans le bout. Comme ça. <rire> hop, hop, hop, hop. Hop, hop. Funeuse. ils sont collés En fait, faudrait que... Ah Non, Il rien dit. En fait, je... je suis bon sur un côté. Ah voilà Désolé si je te fais peur en criant sans revoir. sur le dessus, <rire> sur le best of youtube euh, si je le fais La musique d'ascenseur ce serait bien en fait je sais que sans le toucher il y a une technique à, à faire oh bonjour vous pouvez pas me goûter ça fait quoi pour faut pouvoir me douter ah, ça fait quoi pour pouvoir me douter, hein Ça ah, ah. un peu de triche, non Cela les détruise. Oh, je me suis fait mal au popotin. Oh. Ça fait mal au popotin. Oh, t'avais pas vu cette... Oh non, normalement non, il peut plus venir. Regarde, <rire> regardez. Bon, oh non, on peut pas Bon, oh non, on peut pas <rire> Il peut pas se un peu. <rire> de me faire tomber par terre tu me manques à tomber sur un bâton à quoi y a quoi que ça va faire d'ailleurs mais en vrai avec l'armure c'est bien mais sans l'armure c'est dur <rire> Quel bâton, je me demande ouais. je... Depuis quand on peut Je savais même pas ça Quand tu zoomes, tu peux... Est-ce que tu peux Non, tu peux pas... Je peux me tourner. Désolé si j'étais... Oh, t'en oh, fais pas pour ça. Oh, je suis trop mignon en vrai. Mais Léon, il était du batteur toute sa vie. <rire> non, en vrai, je crois qu'il était en couple avec Ada à un moment, mais... Ils se sont quittés, je crois. Je sais plus où. Ah, je suis plus chapitre 4 déjà Attends, je crois. déjà big boy move deuxième big wind move oh attends, là il y a une place alors, deuxième big wind move, hop ah, ah on était dos à dos. attends, ici il y a un trésor, ici il y a un trésor, il y a un trésor, il y, y, y, y a un trésor, je sais que t'as compris mais il y a un trésor 13h, 13h, 13h. Ah j'ai plus l'autre. Ah oui non, je l'ai caché ça cacher ça. Capone, Leon. Ah, j'ai oublié déjà où okay, il faut que j'aille. Non c'est la carte que je trouve. Bon. Il faut que je retourne en arrière. Mais en allant en avant. Du coup. En arrière, en allant, en arrière. C'est trop logique tout ça. Hein. Comment ça se cache derrière moi T'as une armure, tu peux pas crever, tu peux même pas te porter. Et oui, j'ai pas dire soulevé. Ah. Attends ici, Ashley. Et fais-toi bien buter. <rire> Pour l'avoir fini 5 ou 6 fois. Je sais ce que je dis, je suis en train de Un dragon à... dragon mais... Je suis <rire> <rire> Tu me demandes pour de jouer, euh... Allez, toi. Euh, euh, euh, euh. attends une minute. Voilà, c'est C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai réalisé. <rire> j'adore comment on C'est pas ça le faster. Aïe, Ah, yes, ah j'ai eu le ah, J'ai eu le des... choc. Désolé monsieur, vous vous êtes mis à travers mon couteau. C'est pas ma faute. Hein. Je vais refaire un spin run plus tard en stream. Là c'est juste un mode détente parce que j'avais envie de faire des lags dessus. Plus tard je ferai des spinons. <rire> C'était pas pour lui la balle. <rire> Merde, j'ai loupé. <rire> Colonisation de balles. T'imagines tu dis à quelqu'un meurt plus vite, j'ai pas, mon... pas ton temps. <rire> ah, plus de munitions pour un pistolet, ok. C'est une cile derrière Vite vite vite Faut que je reprenne l'habitude de jouer parce que ça fait quand même un an que j'ai pas joué ah. Coucou Je suis de l'autre <rire> là Oh non reste là oh, je de virer si je te ramène pas du coup euh... ça c'est mon tel à chaque fois j'oublie de mettre pas sinon je suis mon tel merde non ça c'est le Non, c'est pas voilà des dégâts sont pas là. Ouais. Comment deviner que, que euh, quelqu'un a fini en professionnel Si vous voyez le Caponeon est haché en armure, c'est qu'il a fini en professionnel. <rire> c'est tout simple. On peut combiner ou on peut pas combiner Non on peut pas combiner, ok. Je, dis, je, dis, je là je suis pas en train de spinant, je suis en mode calme et j'appuie comme la fou Oh non Oh non Oh je me souviens d'un truc. On sait pas encore là mais... Je me souviens d'un truc ça va nous revenir en flashback. Les deux aveugles. Hein. En fait c'est l'Ulysse Mansion, là, en fait. Oui, en même temps de live, je réfléchis à ce que je peux live pour la prochaine fois. Oui Je vais toujours m'attendre à toi Oh non Oh non Vous ne pouvez pas abandonner Ashley. Mais je m'en fous, qu'on l'abandonne <rire> voilà. Un... Deux... Trois... Soleil. J'arrête pas d'avoir que des fallbacks depuis tout à l'heure. Ah oui, j'ai vraiment qu'une balle en fait. Ah je tu veux pas passer devant Ah ouais bien sûr, bien sûr ils sont deux Du coup je suis dans la merde Achelé. les Oui. Je pense que je vais finir en furie, pas de pierre. hein Furie humaine plutôt Parce que là à ce niveau là c'est humain Non mais combien j'arrête avec mon pistolet Non mais quoi je sais c'est quoi combiner. Bon <rire> oh, la flashbang elle se dégage. J'ai mangé, mais j'ai T'es un ouf. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce non en vrai non euh, sur tel oui c'est dur sur tel les euh, animatronisent sur tel oui c'est dur Et sur PC en vrai c'est plus facile Et je crois qu'il coûte un peu moins cher Oh My hero Welcome Welcome Got some rare Things on sale, what are you buying? J'ai eu des Ch choses à vendre. Oh oh oh oh oh, t'es monsieur. Tenez mon bon monsieur. Tenez mon bon monsieur. Merci. Thank you. Come back Pour dire, pour moi c'est. sur PC c'était tellement facile que je l'ai fait one shot sans mourir. Ah, j'ai joué Ah pourquoi je suis amené là Ils vont se réveiller Ah... Monsieur Je sais que vous êtes vite-vent Vous... Vous... tremblez monsieur Monsieur ah, j'ai rien... Pour... Ah, si j'ai ça pour aller buter... Est-ce que ça va suffire Bien sûr que non. J'aurais dû garder la flash même Oh, dû garder le grenade flash. Euh, non, c'est l'autre côté. Je vais lui prendre le camister. Euh... C'est ça, je te protège moi Non, oui, non. Bon, bah, le guise c'est pour plus tard. J'aurais dû peut-être retirer celui-là du troisième. Le casse du troisième. Je me postère devant toute de votre puissance. <rire> <rire> euh.. Monsieur, euh... vous voyez retirer cette tête glace de... de mon visage. Ah bon. je vais crever. <rire> <rire> Hachet <Oui>. Protège-moi <rire> En fait, je, je suis pas content d'avoir à me lâcher en fait. J'ai vu que la tenue spéciale, ok Elle peut me servir comme bouclier Ah oh non, c'est pour ça que je vais celui là C'est quoi Ça bouffe ma tête par contre. Il faut sauver bien. Attends. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce mien Follow me. Follow me ça il a freddy dire c'est sur le ça accepter absolument c'est quoi chez moi le survival trailer ah oui le nouveau trailer oui j'ai déjà vu j'ai déjà vu oui ah, ah. attends je regarde sur... ça je sais même plus où était. On peut toujours rien Oui, <Mais y> avait... <rire> Que j'ai regardé, regardé quand. Pour regarder s'il y avait des gens aussi en live sur euh, R4. Euh, j'ai. Il y avait une personne. Et là, il y en a trois. <rire> Plus moi ça fait 4. Ah bah, il m'a remontsé ma flashbang. Oh oui mais moi je pourrais pouvais pas. <rire> en vrai j'aimerais trouver l'acheter. Il y vrai qu'il y ait du matelot. Matelo, c est... C est... matelo. S'il vous plaît messieurs. messieurs, messieurs, messieurs, messieurs, messieurs, nous pouvons discuter comme des grandes personnes. Non Ok. Non, ils veulent pas. Molly, bibir, molly, bibir, molly, Voilà. Attends vous vous calmez messieurs. Ah ouais. Ça fait mal. Ça fait un peu mal quand même. <rire> voilà, voilà, je peux, euh, je faire une vidéo si tu veux, non celle que j'ai Avec le trailer hein. changer de slime à chaque fin de temps <rire> T'inquiète a chaque fois que je, euh, je fnaf moi aussi, euh, à chaque fois que je fais de tournage, euh, je dois changer de type. T'inquiète. T'es pas le seul. Oh. Oh. Je voulais le faire tomber. C'est pas si j'ai Euh... De... Trois... Soleil. Inel un truc euh, velours bleu spinel bah <rire> j'aime pour un truc ah ouais c'est le rouge ici c'est le rouge et si c'est le bleu oh oui je m'en souviens j'ai juste à dire à du Ashley. Car freddy me tue à chaque fois oui oh, bon. Parce que avec Freddy est là, c'est galère en fait. T'es quasi obligé de laisser la porte tout enfermée. La porte de droite. Mais attends vraiment à la dernière, dernière, dernière seconde. Ah oui, on peut détruire ça. Bon, je vais pas le faire parce que je vais garder plus le lance-roquette. La Génial, voilà hein. oh d'autres. Ah oh, je les aime pas eux. Par contre j'ai mal. Oh une balle Une balle à non un... Non, non, non, non, non Avant de finir le live, tu veux que je te montre euh... Ah l'arme euh, cadeau euh, quand je finirai en professionnel. J'arrête Ça se fait pareil. Ouh <rire> euh, je, je te le montrerai avant d'arrêter le live. C'est pas facile jusqu'au bout. Ah et crois. Ah. ah merde, ouais, il faut. faut d'abord faire ça. Et... Alors là. Il y en a pas beaucoup quand même, ça. Si nous faire passer de l'autre côté. Ouais non je, je, je vais mourir là. Oh attends, c'est ça Ça on peut le détruire mais il faut utiliser un lance-roquette. va la voir si ma visée est toujours bonne. Oui. Ouais c'est bon, la visée est toujours aussi bonne. Bon je pense arrêter de live dans pas longtemps. De... Demain si je peux je fais un live dessus encore. Seulement si je peux. Dès le prochain... Ah bah. Salut mec. Je vais, sau je vais sauvegarder, je vais charger une partie. Tu vas voir. charger Je charge une partie il est... le lien du live euh... tiens pourquoi attends non c'est pas celui Attends, mais je vais l'envoyer sur, un... sur le chat, comme ça tu copies collies. Copy, coller Copie-coller. Ah oui, mais... Ouais. Non, je peux pas en finale. Euh... Comment on fait pour avoir... Comment je pourrais faire... Comment je pourrais faire... mission got cut off. Salazar. Voilà le lien. Pourquoi il prend le lance-roquette Ah oui Voilà ce que je te disais bah, Moi, sur PC, du coup c'est plus facile. Mais pour, euh, sur tel, je sais pas du tout. Et attends, tu veux que je check sur tel Attends, je vais checker sur tel. Euh, Twitch... ça c'est déjà une preuve que j'ai fini tout le jeu hein. on va commencer par le moins bien et infini infini magnum infini capone avec toute animation stylée et quand tu le fais 4 fois regarde ce qui se passe fais pas attention à le petit lance raquette infini des familles hein Normalement c'est une utilisation et la master class le top du top le meilleur gun que tu peux avoir dans le jeu je l'appelle le ray gun mais c'est anti parasite ça tue tous les ennemis ils sont devant toi. Attends, petite démonstration. Attends. Je vais faire une petite démonstration. Ah, attends, je sais ça savoir. Euh... Non, en fait, non, je sais pas en fait. Tu, comment tu pourrais faire? Ah j'ai trouvé Ouais j'ai trouvé tu euh, T'appuies sur ton écran mais bah, sur l'écran où tu vois le jeu Et tu t'auras une sorte de petit triangle avec des boules Des petites Des, des boules avec euh, des traits Tu fais ça Et, et non il y aura copier le lumière avec Et regarde que <rire> je t'ai dit Regarde je peux viser là Hop ça va dessus Et ça casse même euh, les cartons c'est la meilleure arme que tu peux avoir sur le jeu. Et ça il faut finir en professionnel du coup... Pas de chance quoi, pour l'avoir. Bon là, je continue un peu ma partie perso. C'est que je fais quand personne... Euh, que je suis pas en live quoi. C'est à copier euh, Foti Ok En fait euh, si tu veux savoir cette arme est détruit directement le parasite euh, dans les ennemis Oh merde, attends. Eh. Sauf que sur mon chat t'as Sarcasi à rien, mais bon. Du coup normalement c'est pour les stun C'est bon, toi J'ai même pas besoin comme ça en fait Le poulet c'est Le poulet c'est trop Oh je suis pas fan des poulets poulet. Et quand je suis pas fan j'en mange quasi jamais Ouais, je, <rire> <rire> je vais peut-être sur en arme mais je suis pas sur en... en résistance quoi Attends, je vais me venger C'est déjà assez puissant mais ça, ça va faire boom Non, je suis pas vegan, Non, je suis pas végane, non. non. je mange de la viande, mais j'aime pas trop le poulet. De... C'est tout. Bon, les saucisses c'est tout, j'en mange. En tout mais... je j'en mange, genre, je mange tout. Il y a que le poulet que j'aime pas trop. Oui je l'ai vu. Je vais faire des petits challenges en vrai sur le jeu. Je vais voir pro. Ah pour... En vrai Je, me dirais, je dirais pas que je suis pro en vrai. Ça me débrouiller et après c'est un peu facile avec l'enfant peut-être mais bon il y en a deux il y en a le deuxième qui va arriver attends je vais jouer un peu avec la uh, El Capone Leon huh. C'est bien les munitions infinies sur les armes quand euh, on finit la mode. Il faut savoir que j'ai lancé un défi à mon frère de finir en mode professionnel. Et moi je vais lancer son défi. Et il est le... Je connais par coeur son Alors, déjà, Non Allez, pourquoi pas. Pour te montrer le cheat absolu. Voilà. Ah oh, ça tue tout le monde tête, voyez, ça, est... tout le monde. Ah Quand je te dis à chaque fois je me fais... Et j'ai le tour. Je vais descendre, mais à la place de descendre, je saute dessus. Ah ouais. Il reste quelqu'un je crois qu'il reste quelqu'un, je suis pas sûr. Eh oh le quelqu'un qui reste Ah non, non, mais non, mais non, mais non, maintenant j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. J'ai les unbien. Welcome. Welcome Stinger. Stanger, Stanger. Stanger. Qu'est-ce que tu veux vendre Is that rien à acheter. Du coup, je suis là ça va être le stack et, le stack le stack d'argent. Euh, qu'est-ce que je vais faire et Je vais va faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire ah si je peux faire je peux, je peux faire quelque chose avec l'argent en fait. Repars moi en... all... that... that... that... encore deux et j'ai 100 munitions dans le chargeur. <rire> Bonjour. Euh, je devais pas arrêter le live en fait là Attends, y'a a Y'a pas un truc de sauvegarde quelque part Bah si en bas En bas normalement ça sauvegarde, non Ouais... Oh j'allais faire une connerie Bon bah, ben, je te dis. Attends, attends, attends, attends. Pour te remontrer que j'ai bien fini en professionnel en deux heures. Voilà. Le septième. Nouveau tour, terminé. 4 sauvegardes, 2h16. Je vais tenter de... Je vais le tenter en live à Spinone. Bon, Moi aussi. Sinon, euh, bah plus pour un autre live. Tchuss.